Non, non, j'ai pas déménagé. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cette belle matinée du samedi 15 janvier. Matinée, matinée. Il est midi passé, mais bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Vous savez, il y a toujours une saveur un peu spéciale quand tu t'apprêtes à aller dans un pays et que tu vois un tweet comme celui-ci venir et t'annoncer que ce pays, il est à deux doigts de se faire envahir. Tu vois, ça, ça rajoute du piment, tu vois, tu te dis « Hum, je vais aller faire mon touriste de merde dans un pays qui risque d'être bientôt en guerre. » Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Non, je vous cache pas que j'ai pas été super serein au début. J'étais même à deux doigts de me dire « vous savez, euh, c'était pas super, c'est peut-être pas super intelligent, hein. faut peut-être se dire, enfin rester à sa place, tu vois, laissons les conflits entre les gens concernés et allons pas faire les cons. Bon, vous voyez que c'est une réflexion qui a pas fait son chemin parce que je suis là, on est à Kiev les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau vlog. On est arrivé hier, j'ai déjà vu un ou deux trucs, on s'est déjà un petit peu baladé. j'ai pas filmé, tu vois, juste un petit peu au téléphone. J'ai également rencontré un frérot qui était déjà là et qui vit là depuis des mois, qui est russophone et tout machin, donc c'est trop cool. Et euh, il nous a dit qu'ici, bah il ressentait pas spécialement pour l'instant en tout cas ses euh, tensions. Euh, il me disait que ça en parlait pas trop et tout. Euh. Donc c'est cool. On est dans un Airbnb, un très bon Airbnb d'ailleurs. Enfin, J'ai une grande chambre comme ça. Hop. Bon, il y a un petit côté, euh, franchement, tu sens qu'on est à Kiev, euh, le côté ex-URSS et compagnie, euh, il t'accompagne même dans le Airbnb, quoi. Disons que pour te rappeler ça, il n'a fallu qu'aller. Dans la petite librairie du Airbnb, le petit côté des livres, pour trouver ça, hein, au bon souvenir du CCCP. Bon, après, j'avoue, j'ai pas checké, hein. C'est des livres avec des photos, ça montre euh, peut-être la grandeur de ce que ce fut un temps, hein. C'est réussi ou pas Tac, regardez. Bon, après, c'est pas le seul livre, hein, j'ai envie de te dire qu'ici, ils aiment bien la lecture. Mais ils aiment pas que la lecture, hein. J'ai l'impression qu'ils ont un rapport privilégié avec la chose, là. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal, ça. Oh, le strike vénère. Dans la chambre de mon Airbnb, il ne m'a fallu que quelques instants pour trouver, on retourne là où j'étais, une mystérieuse box. Et là, vous vous êtes mais qu'est-ce qu'il y a dedans Et là, j'ouvre. Des capotes et 500 shekels. Alors, je vous fais le change directement. Hein. Euh, 10 euros, c'est à peu près entre 300 et 320 shekels. Donc là, 500, c'est un petit 15 balles. Alors, 15 balles plus de capotes. C'est un Airbnb qui a peut-être eu un usage, euh, on va dire annexe. <rire> bon, vas-y, on trêve de vannes. Le Airbnb est sympa, on est arrivé à Kiev. Et maintenant, on va aller visiter une ville qui a l'air d'avoir pas mal de promesses. Mais un temps aujourd'hui qui s'annonce mixte. Hein. Il y a une deuxième chambre. Et d'ici, tu peux voir les nuages arriver. Et t'as une belle vue sur un bâtiment euh, un peu moins... Euh, pas très sympa, quoi. Moi, ici, mon frère, t'oublies pas tes gants. Hein. Ça, c'est le bâtiment du Airbnb. et Il y a du gel partout par terre. Tu sais où t'as atterri. Hein. Mais bon, on est dans le centre-ville, dans le quartier de Podil. Ça veut pas ouvrir, ça, merde. Il y a des clés. Ah, bon, les clés. Ouais, ouais. ouais, bon. Alors ça, c'est un truc que je pense que vous allez remarquer tout au long de cette vidéo. Juste devant nous, il y a une église. Et comme dans beaucoup d'endroits d'Europe de l'Est, mais sûrement même encore plus en Ukraine, il y aura énormément de monuments religieux. Et oui les amis, ici il y a beaucoup beaucoup de monuments religieux, de cathédrales, de pailles et tout Et le but de la journée c'est de monter en haut Parce qu'en fait euh, sur... Euh... Oula, beaucoup de vent aussi Ah Oh la casquette, elle va s'envoler oh, Je vais être chauve On va voir ma grosse calvitie en HD mon pote Donc comme j'expliquais, en fait à Kiev il y a une sorte de grande euh, colline On va dire, avec beaucoup de choses à voir et à faire dessus Et c'est le premier but de la journée On va sur la colline, on observe Et donc du coup on est dans le centre-ville, dans le quartier de Podil Qui est aussi le quartier des ambassades. Et notamment une qui est à côté de nous et qui transpire la géopolitique. Vous voyez les deux messieurs en arrière-plan C'est les deux gardes de l'ambassade américaine. J'ai pas trouvé le malin. Hein. Je vous ai dit, une ambassade qui transpire la géopolitique. Je me suis dit, bon, on peut montrer à quoi elle ressemble. Non, valait mieux pas essayer. Mais <rire> oui, on est juste à côté de l'ambassade américaine. à côté de plein d'autres trucs. Tu commences à te rendre compte que t'es dans un pays qui n'est pas pareil que les autres. Un des trucs qui marque ici, c'est que plus qu'ailleurs jusque-là, et dans ce que j'ai vu, c'est l'état des routes et des trottoirs, mon pote. Malheureusement, c'est pas la folie. Et là, tu te rappelles qu'en Ukraine, le salaire moyen, il doit être à 400 balles par mois, quoi. Donc, toi, quand t'arrives avec tes euros, t'es content parce que la vie, elle est pas chère. Mais ça cache une réalité qui est peut-être pas super sympa. quoi Alors, Juste avant, il y avait une mamie, la pauvre, euh, obligée de chanter dans la rue pour essayer de se faire quelques euros. Euh. Et le pire, tu te dis si dans la capitale c'est dans cet état, et que tu peux trouver à côté du centre-ville des gros blocs comme celui-ci. Alors t'imagines quand t'es pas dans la capitale, gros, oh, des petites campagnes, etc. Les, les routes que ça doit avoir. T'aimais ça Mes amis me belges, vous avez même un bout de culture là-bas, regardez. On ne vous ignore pas. <rire> Regardez-moi ces vestiges d'architecture architecture, communiste les amis C'est en plein centre de Kiev hein. D'ailleurs juste avant là, on était au bord du Dnipre Qui est le fleuve d'ici Et j'ai zoomé à la fin sur un truc C'est l'église sur l'eau Quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'églises, je ne vous cachais pas Je ne m'attendais pas à avoir une église sur l'eau Mini détour Maintenant on va aller là ce que je vous montre là-bas là, là c'est l'Arche de l'Amitié des Peuples En tout cas ça s'appelle comme ça Et c'est un de nos points d'arrêt de cette vidéo Et pour pouvoir dire qu'on a quand même vu des choses sympathiques à Kiev Il neige un petit peu quand même hein Là les amis on a fait la petite montée, on arrive en haut de la colline comme une ville dans la ville et je suppose dans ce que Kiev a, a d'offrir de plus beau. Vraiment le monument comme ça bleu avec des parures dorées en haut c'est vraiment magnifique En plus tu te dis assez facilement que ça a peut-être une connotation en mode bah, bleu et jaune, les couleurs de l'Ukraine quoi Ça, ça, ça c'est du hashtag analyse de qualité ça mon pote, en ce cas c'est vraiment magnifique La révolution ukrainienne est un événement qui a eu lieu en février 2014 à la suite de plusieurs semaines d'immenses manifestations pouvant réunir jusqu'à 500 000 personnes dans le centre de Kiev. Le mouvement de contestation était motivé par le fait que le gouvernement de Viktor Yanukovych avait refusé l'ouverture de l'Ukraine vers l'Union Européenne en faveur d'accords pro-russes, ce qui a déplu à une partie du peuple et notamment les nationalistes ukrainiens. Ces événements d'une grande violence ont causé la mort de nombreuses personnes mais ont permis la destitution du président en place à la faveur d'un nouveau gouvernement, mouvement dont a profité la Russie pour pour lancer l'annexion de la Crimée le 26 février 2014, soit au lendemain de ce conflit. Les amis, aujourd'hui est un grand jour. J'ai promis sur le plateau de Popcorn la semaine dernière de leur envoyer euh, un petit truc de quand je serai en Ukraine. Voilà. Je savais pas trop, trop quoi faire, mais je leur ai dit, je vous enverrai un extrait, je vous montrerai quelque chose que je trouve intéressant. Et donc le bail, c'est quoi Je vais vous le dire. C'est que parmi toutes les choses que j'ai pu voir, le choix a été difficile méticuleux. Mais j'ai décidé de leur montrer la grande statue de la mère patrie de Kiev. Donc la statue de la mère patrie c'est euh, une statue hashtag analyse mais c'est une statue qui est surtout putain d'immense et située juste au-dessus d'un musée et tout. Là on y arrive, voilà, je vais la découvrir en même temps que vous. Vous allez la voir également. et je vais vous montrer. Oh bah, ok, elle est juste là, je vais vous la montrer, hein. Et vous expliquer un petit peu euh, comment est-ce que je vais leur faire le segment, pourquoi, et puis raconter également un petit peu d'histoire. Rendre le truc intéressant. ça c'est vert et tout, c'est cool frère. On est bien ici, hein. je crois que le musée, c'est ça. Donc forcément, quand tu as comme ça un petit segment à faire, te pose la question de comment la rendre intéressant. Première option, bien entendu, c'est de te renseigner. La statue, tu vas sur internet, tu fais 2-3 recherches classiques, apprends elle, elle a servi à quoi, tu t'apprends 2-3 trucs chocs, tu vois, comme ça, qui peuvent intéresser le spectateur. Par exemple, le, face, le fait qu'elle fasse 100 mètres de haut, littéralement. Une statue de 100 mètres de haut, c'est massif. Elle a une grande épée dans la main, l'épée, elle fait 6 mètres de long. Et le pire, c'est que l'épée, ils l'ont raccourci pour pas que le haut de la statue Soit plus grand que le haut de l'église dont vous voyez le top juste là C'est ouf, franchement En plus à côté de ça, il bah, y a un immense drapeau de l'Ukraine juste là Mec, euh, plus le musée, plus tout ça T'apprends ce qu'elle commémore également euh, Quelle est la date et tout Bon, classique Ensuite Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois essayer de filmer un plan sympa avec ce qu'on va appeler un peu de shock value, tu vois. Genre le mot, je fais l'anglicisme, tu vois. Et en gros, essayer de prendre des plans corrects. Et pour prendre des plans corrects, bah, faut te placer correctement, faut avoir un bon appareil. Et c'est là où j'ai un petit peu des limites parce que cet appareil-là que j'utilise, il est pas mal, mais il commence à pas être ouf pour prendre certains plans. Faudrait que j'upgrade de ça. C'est derrière toi, chaque fois que je l'offre, je me dis ça, tu vois. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais en général pour essayer de rendre le tout bien? C'est qu'en général, je coupe mes plans avec l'iPhone 13. Et l'iPhone 13 qui a une qualité de fou, tu le prends en 4K. 60 fps ça y est t'as tout gagné tu vois et en fait l'iPhone 13 permet d'avoir un zoom un peu plus correct avec une qualité de ouf et les deux se marient assez bien donc c'est un petit peu ma manière de compenser le fait d'avoir euh, un petit compact qui est bien mais qui voilà a ses limites on va dire donc maintenant que je vous ai un peu donné la recette on est en train d'arriver <rire> je vous montre la belle puis je tourne le segment et généralement il devrait être diffusé mardi soir après peut-être qu'il le sera pas on hein, sera peut-être pas à l'air où et auquel cas il a pas de problème oh ce drapeau <rire> C'est... truc de ouf, hein. Wesh les frères Mes gars, je vous avais promis la semaine dernière sur Popcorn de vous tourner un petit truc comme ça, sympathique, lors de mon voyage à Kiev. Et j'y suis. C'est très très sympa comme ville. J'aime beaucoup. Et parmi tous les trucs que j'ai vus, je me suis dit tiens, celui-ci, c'est le meilleur. Bon, petite intro flot sur le tank, mais j'étais obligé. Et si je regarde en l'air, les amis, c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à la statue de la mère patrie de Kiev. C'est une statue absolument énorme de plus de 100 mètres de hauteur et elle porte un bouclier et une épée. L'épée fait 16 mètres de long et elle a été raccourcie pour éviter de dépasser la croix de l'église située là-bas. C'est une statue qui a été posée ici en 81, conçue à partir de 79 sous le régime communiste commémore un petit peu les travailleurs morts pour le socialisme, de la seconde guerre mondiale et c'est une statue qui se trouve juste au-dessus en plus d'un musée, avec plein d'autres trucs sur une esplanade comme ça, dont des tanks. J'avoue que je m'attendais pas à voir des gamins monter sur des tanks et jouer dessus, mais vu qu'apparemment tout le monde le faisait, je me suis dit, bon, tu peux te le permettre. Et juste à côté, ça vous l'aviez vu, un immense drapeau ukrainien. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu un petit peu, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Auchan et Décathlon, l'excellence française jusqu'en Ukraine. Bon, on est dans la partie un peu moins sympathique de Kiev. Hein. Je dis moins sympathique, moins centre-ville. Comme ça, au moins, c'est pas « Ouais, Zach, tu vas dans des trucs, tu réaccueilles au centre-ville. » Non, frère, on va dans le réel. Des gros blocs soviétiques, vestiges d'une époque déchue. <rire> bon, en réalité, les frères, on va là, on est à Lisova, parce qu'il y a une friperie, apparemment. Enfin, un marché avec des friperies, des trucs à acheter. Vous avez vu, on a tous l'image, des fois, du daron de l'Est avec des grosses survettes Adidas à trois bandes. Bah c'est ce qu'on va chercher, j'ai envie d'aller acheter euh, des trucs pas chers Et c'est à l'est de Kiev, du coup l'endroit un peu moins, on va dire, mainstream entre guillemets Mais je suis impressionné de voir ça, hein. franchement, à Kiev j'en ai vu, il y en a plusieurs, il y en a un notamment un gros en forme de hache qui est immense Mais euh, là on est dans le réel, un peu plus terre à terre, tout en étant à côté d'un môle C'est aussi le capitalisme pour vous <rire> Ça c'est du schéma de daron mon pote <rire> Faire plaisir à ton petit cousin. J'ai pris mon pote. Voilà, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais terminer celle-ci en voix off afin de vous exprimer à quel point j'étais content, à quel point j'étais heureux d'être allé en Ukraine. Je me suis permis de ne vous en faire qu'une seule vidéo qui regroupait le tout au lieu de plusieurs épisodes comme d'habitude parce que j'ai pensé que le format s'y prêterait mieux. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ce soit l'Ukraine ou alors le peuple ukrainien, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur venant de leur part. J'ai vraiment adoré, sachant que j'y suis allé dans une période pas simple. On sait qu'il y a encore eu une escalade avec la Russie dans tout ce qui est tension politique et consort, Et je n'ai pas trop senti ça sur place j'ai vraiment senti un peuple qui était très soudé mais surtout pas spécialement concerné en tout cas j'en ai eu le sentiment et c'est un sentiment un peu extérieur sachant que je ne parlais pas l'ukrainien peut-être que je suis passé à côté des choses mais au-delà de ça Kiev est une ville magnifique c'est vraiment très joli les ukrainiens sont très sympathiques très souriants un petit peu au rebours de ce qu'on peut trouver des fois dans l'Europe de l'Est j'ai eu la chance également de croiser un abonné et sa copine là-bas qui nous ont été une grande aide qui ont été très gentils j'espère que le montage vous a plu j'espère que les petites images et tout ce qu'on a apporté vous ont fait kiffer, si c'est le cas n'hésitez pas à me dire et comme d'habitude je sais que les vlogs c'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne mais je sais que c'est quelque chose quand les gens prennent le temps de les regarder qui lui font vraiment vraiment kiffer ces derniers donc j'espère que ça a été votre cas, pour ma part c'était votre frère Ozac. j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à partager et je vous dis à la prochaine les amis, bisous